J'espère que vous allez bien. Oh, ça fait trop bizarre, ça fait trop plaisir de revenir et de redire ces mots-là. Aujourd'hui, je reviens dans un petit chat. Chitchat... Oh, j'arrive jamais à le dire, ce truc. Aujourd'hui, je reviens dans un petit... Dans un... Aujourd'hui je reviens dans un petit chit-chat make-up où je vais répondre à vos questions. Mais vu que ça fait plus d'un mois que je n'ai pas tourné de vidéo et que je n'ai pas posté de vidéo sur YouTube, je me voyais pas revenir comme une fleur. Je ne vais pas vous détailler les produits. Euh, si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous voulez niger TV de ma routine make-up. Donc en gros ce que je vais faire là, puisque ça serait trop long là si je détaillais les produits en plus de répondre aux questions. Bon et bah, on est parti. Toujours très propre, hein, très... Euh... Le pire, c'est qu'elle est lavée, là. Et ben, on va répondre à la première question basique. Je vais être très rapide, mais vous êtes très nombreux à m'avoir demandé comment vais-je Eh bien, écoutez, ça va très bien. Je suis très contente, puisque... Donc, j'étais absente parce que euh, j'avais mes examens... J'avais mes candidatures de master à faire, donc les candidatures de master, enfin pour les masters, j'ai pas encore les réponses malheureusement. Enfin pas toutes, du moins je vous tiendrai au jus, ne hein, vous inquiétez pas. La L3, c'est fini, c'est validé, j'ai validé ma licence avec mention Je suis tellement contente Donc euh, je suis trop contente, voilà, c'est la joie euh, là-dessus en ce moment. Et après mes examens, du coup j'ai juste eu besoin bah, de rien faire, <rire> parce que j'ai pas arrêté pendant des semaines, et trop de stress, et trop de choses d'un coup. Mais merci, vous êtes trop mignon de me poser la question J'adore. Tu vis sur Rennes ou sur Besançon du coup Je comprends plus rien. Oh, c'était ma gorge. Ma vie, c'est un mess. C'est bon, je suis allée chercher mes affaires dans mon appart à Besançon. Je n'habite plus Besançon. Donc, ça, c'est cool. Oh putain, je suis tellement contente. Et en même temps, j'ai un petit pincement au cœur parce que j'ai des copines là-bas. J'ai mis beaucoup trop de fond de teint foncé. J'ai rien contre la ville en soi. Hein. C'est juste que moi, bah, j'ai relié cette ville à des mauvais souvenirs. Donc, forcément, je suis très contente de quitter cette ville. Donc, j'habite Rennes. Voilà, actuellement. Après selon le master, il est fort probable que je change encore de ville. Ah, D'ailleurs si, bah là euh, je suis en train de les cacher, mais si jamais vous avez des astuces pour retirer, enfin en tout cas aider à retirer euh, les cicatrices d'acné, parce qu'en fait on pourrait croire que j'ai plein de boutons, j'en ai quand même, mais c'est beaucoup beaucoup des cicatrices d'acné et je n'arrive pas à les faire partir, à savoir que si je ne me trompe pas je suis allergique à l'aloe vera. Je dis si je ne me trompe pas parce que je ne sais pas si c'est ça ou si c'est autre chose, euh, genre je crois qu'il y a du latex dans le gel d'aloe vera, donc c'est peut-être le latex, mais je pense que je l'aurais su. Vous avez compris, hein. Mais un truc sans aloe vera, du coup, autre chose que ça, pour les cicatrices d'acné, sans que ça me redonne d'acné. Ah, mais je l'avais dit que j'ai mis trop de fond de teint foncé. Bon, bah, tant pis, hein, je vais être orange, hein. Vous connaissez la technique, Oh, j'ai dirais que j'ai bronzé, ça va pas passer. Bah, je vais répondre maintenant... Hein. Quelqu'un dans ta vie Y a-t-il un nouveau monsieur Plume Alors j'ai pas spécialement choisi la question pour répondre à la question, quoique si je vais forcément répondre à la question. Je m'embrouille moi-même les pinceaux. Oh Le jeu de mots. Bah pas de suspense, non. Il n'y a pas de monsieur Plume. Je suis pas énervée, hein. On que je suis énervée, je suis pas énervée. Mais c'est juste que je suis ultra bien célibataire et je ne cherche pas du tout à être en couple, genre de temps en temps je me dis ah, oh, ça serait bien quand même d'avoir quelqu'un comme ça j'aurais des papouilles, de l'affection bah au bout de deux heures ça passe quoi et je me dis bah non en fait je suis bien célibataire mais euh, je comprends pas, en fait je comprends pas toute cette pression, euh... c'est plus ma famille hein. c'est pas trop mes potes parce qu'ils me connaissent, <rire> c'est plus ma famille euh, en mode c'est quand tu nous présentes un, un copain, est-ce que t'as quelqu'un et si j'en avais un je vous le dirais euh, en temps voulu, pas tout de suite parce que le pauvre j'ai pas envie de le faire peur <rire> je parle d'un mec qui n'existe même pas. Enfin, probablement que si il est déjà né, mais oh merde, mais je le connais pas moi-même et je suis en train. Bref. Je crois qu'en fait ce qui me plaît c'est que j'ai appris à m'aimer. Je suis complètement partie sur un truc philosophique alors que la question était ultra simple à la base. Enfin je cherche pas, après ça peut me tomber dessus du genre au lendemain. Oh mais vous êtes trop mignon, vous êtes plein de me demander comment va Pout-Pout. Pout-Pout va à merveille et vous voulez... Oh là, je vais vraiment faire la maman gégale. Je suis trop contente parce qu'au mois de décembre, avec tôt, elle m'avait grondé parce qu'il est en surpoids. <rire> C'était pas ma faute, ok, c'est un charou. il paraît que les charrous prennent facilement du poids. Elle m'a dit décembre prochain, la prochaine visite annuelle, je veux qu'il fasse moins de 5 kilos. Et bah ça y est, il fait moins de 5 kilos, je suis très fière de moi et de lui. Que penses-tu de Disney+, Plus j'adore tes vidéos, merci Disney+, Plus, bah oui parce que pendant le confinement, moi j'étais la bonne pigeon, j'avais dit ouais je le prends pas tant que j'ai pas fini mes examens et tout, puis bah j'ai vu partout sur Insta, du coup j'ai pris, conformisme bonjour, je suis déçue bah, je suis déçue, mais j'aurais dû m'y attendre, je suis trop bête. Et euh, bah forcément, c'est beaucoup de, de dessins animés, donc en fait, à partir du moment où j'ai regardé les films et les dessins animés que je voulais voir, bah va pas y avoir 150 000 nouveautés, c'est pas comme Netflix, donc euh, je pense que là, je vais pas tarder à résilier. Faut juste que je regarde Mulan et Pocahontas, parce que je les ai jamais vus de ma vie et que c'est l'occasion, et je pense qu'après je résilie. Parce qu'au final, les Marvel, euh, bah, j'aime toujours pas, ça n'a pas changé, j'ai beau avoir réessayé, ça le fait pas. Et les Disney que je voulais voir, bah, je les ai vus et voilà. Donc euh, après c'est bien hein Alors ça, envie d'adopter un copain pour Prout-Prout, projet d'avoir un autre animal, vous êtes plein à m'avoir posé la question aussi. Alors, déjà Pout-Pout n'est pas tout seul, il a biscotte avec lui, bon ils s'entendent pas des masses hein. Elle a, je biscotte. elle a 12 ans bientôt, elle a un sale caractère cette petite. Donc non je n'ai pas projet de prendre un animal déjà parce qu'il a déjà biscotte, déjà parce que je euh, suis chez mon père avec mon chat il est bien gentil de nous avoir accepté tous les deux. Et puis, euh, et puis un animal c'est du temps, un budget. Probablement dans quelques années quand j'aurai un CDI, une maison. Et mon rêve c'est d'avoir un chien, c'est d'adopter un chien. J'ai mon petit chat et un petit chien. Ah, enfin pas un petit d'ailleurs, je veux un golden en rêve, enfin je veux. Je dis ça, mais moi je me connais. <rire> je vais aller en SPA et, euh, et je vais prendre le chien avec qui il y aura un feeling, quoi. Non mais euh, je vais bien, euh, bref, on n'y est pas, là, on est... On est pas Trop d'engagement sur plein de points et euh, je ne peux pas me le permettre actuellement, donc... Il faut être raisonnable et responsable. Est-ce que tu as toujours des jobs étudiants à côté de tes études Ou à côté de tes études, tu te concentres sur YouTube, pardon, je ne sais plus lire euh, Non, je n'ai plus de job étudiant depuis maintenant... Euh, J'étais en L2 quand j'ai arrêté, donc ça fait deux ans. Non, je n'ai plus de job étudiant parce que je n'avais plus le temps. En fait, le problème, c'est que du coup, je bâclais tout. Je bâclais mes études, donc euh, pire chose. Je bâclais mes vidéos YouTube, je bâclais Insta, et je bâclais mes jobs étudiants aussi. J'y allais... Euh, mais euh, crevé comme jamais, et euh, bref, c'était plus possible. Maintenant, mon job étudiant, c'est YouTube. En fait, c'est mon kiff, quoi, c'est tout, puis ça me permet d'avoir un peu de sous. Si tu étais une musique, laquelle serais-tu Attention, Indochine et Queen ne peuvent être cités. Oh my god. C'est-à-dire que la musique, il faut qu'elle me représente. J'ai pas le droit de dire Queen, Indochine. Pfff. Tu me poses une colle, là, ma grande. Oh. Eh Non, non J'ai perdu le bouchon. T'as poussé le bouchon un petit peu trop loin, Maurice. Oh bah, il va être épais Je voulais un trail liner fin mais on va dire je voulais un épais hein. Non Bon bah je suis vraiment sincèrement désolée pour le son euh, Mon micro j'ai beau lui mettre une pile neuve Ne fonctionne plus On va tricher du coup euh, on va prendre un autre groupe que j'adore hein. Ah si j'en ai une Oh mais elle est tellement triste C'est une chanson que j'ai énormément écoutée pendant mon adolescence aussi Something in the way de Nirvana Je trouve les paroles vraiment poignantes. Euh, et euh, je trouve cette chanson magnifique As-tu d'autres projets tatouages Regrettes-tu certains tatouages Je ne regrette absolument aucun de mes tatouages en même temps euh, je les ai euh, très très bien réfléchis les trois les trois ont une signification très forte pour moi et est-ce que j'ai d'autres projets tatouages Ouais Enfin en fait il y en a un qui me trotte dans la tête depuis quelques années sauf que honnêtement c'est un petit donc euh, ça me ferait chier de faire que celui-ci donc j'attends en fait d'en avoir un autre en tête pour faire les deux en même temps j'ai une idée qui, qui trotte dans ma tête depuis oh, tellement longtemps. Et C'est n'importe quoi J'ai mis l'ancienne pile, il remarche Comment as-tu vécu le confinement Bah écoutez, j'étais vachement angoissée surtout. Euh, ça a bien sûr chamboulé euh, toutes mes habitudes, mais comme tout le monde, hein, je pense. Et euh, bon, j'ai pas trop trop envie de m'en plaindre parce que en soi, il euh, bah, y a pire ailleurs. Ce qui était vraiment, pff, je trouve relou, c'est que j'avais mes examens... Ah, ça a tout chamboulé pour les examens, forcément, pour les sélections en master aussi, puisque les entretiens annulés. Donc là, les dossiers, il fallait vraiment encore plus les bosser. Genre, c'était. Euh, on compte que sur ça, quoi. Donc euh, vraiment, ne pas voir mes amis, ne pas voir ma famille, c'était. Euh, c'était très dur. Et encore je me plains pas parce que j'étais en maison avec mon père, donc j'étais pas toute seule, j'ai failli être confinée à Besançon dans mon petit appart donc là ça aurait pas été le même délire mais c'est vrai que c'était pas à la joie tous les jours mais je pense comme tout le monde hein, il y avait des jours sans et des jours avec. J'ai pas de question, c'est juste pour te dire qu'il faut que tu regarde 365 DNI. alors je sais pas si ça se dit comme ça, sur Netflix, oh my god, bah alors, alors, alors ce film, je comprends pas <rire> Enfin, je comprends pas le succès qu'il a. En gros, j'ai regardé, je crois qu'il fait 1h45, je sais plus trop. J'ai regardé 1h, même hein, plus d'une heure. Moi, je m'attendais un peu à 50 nuances degrés, mais c'est encore plus cul, hein, c'est du cul, du cul, du cul, du cul, du cul, du cul. Mais c'est pas ça qui m'a dérangé, parce que ça, en soi, c'est que l'histoire. Tout le monde du film, j'étais gênée de ouf. Dites-moi, dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez eu ce, cette sensation-là pendant le film. Je me sentais gênée. C'était malsain Je sais pas quel est le but du film, peut-être que c'est voulu de par les scénaristes et tout. Donnez-moi votre avis, hein, même si vous n'êtes pas d'accord, c'est génial d'avoir des débats. Mais, mais vraiment, moi je trouve que ça a banalisé plein de choses qui, qui ne doivent pas être banalisées. Vas-tu reprendre un appart Et bien si et seulement si j'ai un master qui n'est pas sur Rennes, enfin qui est loin du coup, là je prendrai un appartement, sinon euh, si euh, j'ai un master sur Rennes, et bien euh, je resterai chez mon papa, parce que je suis bien ici que ça sert à rien de faire des dépenses inutilement, que mon père est d'accord, hein, j'en ai bien sûr parlé avec lui, et euh, que mon chat se plaît très bien ici aussi, donc, euh, donc voilà, si je peux, je resterai là. Est-ce qu'on se ferait pas une dernière question Est-ce que tu vas faire un concert d'Indochine en 2021 Si vous êtes fan d'Indochine, vous avez dû voir les annonces, la nouvelle chanson, enfin moi je suis trop contente. On espère faire le stade de France, et je dis on parce que voilà ma famille et tout, le stade de France et euh, Bordeaux. Voilà, ils ont annoncé 5 dates et on aimerait vraiment faire les deux là. Après ça va être compliqué de trouver de la place je le sens. Euh, dès l'ouverture de la billetterie, je pense que je vais être devant mon ordi en mode go go go. Et j'ai cru voir sur Twitter qu'ils disaient en gros qu'ils réfléchissaient à d'autres dates dans d'autres villes. Ça serait vraiment bien qu'ils mettent Nantes parce que Nantes bah, c'est quand même vachement plus près de Rennes mais euh, on verra bien. Oh, mais j'ai trop hâte d'ailleurs, j'étais comme une folle devant le live mais Voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Moi je suis trop contente de revenir pour de bon Parce que là, les examens c'est fini Et euh, la licence est validée donc c'est cool Et puis euh, voilà, on va, on va revenir pour les vidéos Si vous avez des idées, des envies de vidéos, dites-moi ça en commentaire Je vais noter tout ça parce que je suis en train de faire le planning du coup Je suis trop contente, mon dieu, j'ai l'impression de revoir des, des copines Bref, voilà, et en attendant la prochaine vidéo Je vous fais à tous et à toutes de très grands bisous, ciao